Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va répondre à une question qui revient assez souvent. Alors c'est euh, l'installation de la SDK et de la JDK nécessaires à la compilation de votre jeu pour les plateformes Android et pour les smartphones, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui est devenu relativement simple depuis qu'on a euh, Unity Hub qui est à disposition. Et je vais vous montrer comment faire ici. Alors, j'ai ici une scène hein, qui est simplement ici une image de background, peu importe. Et si je vais au niveau des Build Settings, on peut voir que j'ai bien ici transformé euh, ma scène vers la plateforme Android. Donc, j'ai fait ici un switch de la plateforme, comme on dit. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire tout simplement un build de mon jeu. Et ici, je vais l'appeler Game.apk. Et si j'enregistre, on peut voir que ça me dit « Unable to locate on. Android SDK. Donc en fait, j'ai un souci ici, c'est que je n'ai pas installé euh, les prérequis, euh, les composants nécessaires, la SDK Android, la NDK et aussi la JDK. Alors, pour vous en rendre compte, il suffit d'aller au niveau de votre menu Edit, Préférences, et là vous pouvez voir qu'au niveau des external tools, vous avez ici Android JDK, donc qui est installé maintenant avec Unity. Bon, elle, elle est présente ici dans mon cas présent, mais euh, je n'ai pas la Android SDK, qui est aussi recommandée, ni la NDK. Alors auparavant c'était assez compliqué, maintenant avec euh, Unity Hub, c'est devenu relativement simple. Donc je vais vous retrouver tout de suite dans Unity Hub et au préalable, je vais fermer mon projet. Alors vous ouvrez Unity Hub et vous, vous pouvez voir ici dans le menu install les versions que vous avez installées euh, d'Unity. Alors moi celle qui pose problème c'est la 2019 2.21 f1. On peut voir que j'ai bien installé ici euh, les WebGL et euh, l'Android Build Support mais je n'ai pas installé la SDK et euh, la JDK ni même la NDK. Donc pour ça je vais cliquer ici sur le petit menu et là vous avez la possibilité de cliquer sur add module pour ajouter des modules. Et ce qui va nous intéresser justement c'est au niveau des plateformes, vous pouvez voir que vous avez la possibilité de rajouter pas mal de choses et nous c'est notamment l'Android Build Support. On peut voir que si on touche au petit ascenseur qui est là, on va avoir accès à Android SDK NDK Tools qui euh, une fois euh, téléchargés vont peser, vous pouvez voir 891 mégas installé ça fera 2 Go8 et l'OpenJDK euh, et vous pouvez voir les tailles ici aussi donc une fois que ça c'est fait vous faites next tout simplement on va vous demander d'accepter les termes de licence vous pouvez le lire jusqu'en bas et vous faites DOM voilà vous n'avez plus qu'à patienter euh, L'Unity hub est en train de télécharger tout simplement les euh, modules supplémentaires donc la jdk la sdk et une fois que tout ça va être téléchargé vous allez patienter le temps de l'installation et ensuite on va retourner dans unity vous allez pouvoir voir que maintenant sans aucune euh, intervention de notre part tout ça va se faire automatiquement ce qui est très intéressant parce que pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps vous pouvez voir que j'ai fait quelques vidéos là dessus et qu'à chaque fois avec les versions d'Unity qui changent et les versions d'sdk SDK et de JDK, bah c'est parfois un petit peu capricieux et on a euh, beaucoup de gens ou encore beaucoup de soucis pour l'installer. Donc maintenant, avec Unity Hub, c'est une chose qui est devenue très facile. Une fois votre projet réouvert, vous pouvez tout simplement aller dans le menu Edit euh, Préférences et vérifier que tout est bien coché et qu'il n'y a plus de défauts au niveau des JDK, SDK, NDK. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à tenter le build, donc c'est très simple, hein je clique sur build, je le nomme Game APK comme tout à l'heure, j'enregistre et là on peut voir que bah, c'est en train de compiler sans aucun souci. Donc il n'y a plus qu'à patienter le temps de la compilation et vous récupérez un APK qui va être exécutable sous plateforme mobile Android. Voilà, vous pouvez voir ici un build completed with uh, result succeeded. Donc tout s'est bien passé et vous pouvez observer dans euh, ma fenêtre le, le fichier game apk qui va être exécutable pour plateforme mobile Android. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto répondra euh, aux questions euh, qui me sont posées assez euh, régulièrement. En tout cas maintenant vous savez comment vous pouvez tout simplement installer la JDK, la SDK et la NDK très facilement grâce à l'Unity Hub qui non seulement vous permet de faire ça, plein d'autres choses et aussi du